Ce matin, mercredi matin, il y a eu de la neige pendant la nuit beaucoup et puis là on part avec la vanne on débute au grand jet puis on monte, on s'en va dîner à Méribel ça veut dire de l'autre côté d'un premier versant Ouais Ouais. Bonne journée Jour blanc On voit rien ben c'est beau pareil Et là, tout d'un coup On voit tout On va prendre la petite pour ensuite dropper dans le sous-bois Il est où le sous-bois? Là Ok Là c'est une ancienne piste, qui, maintenant qui n'existe plus, on, on l'appelle les Arolles. Donc là c'est du hors-piste. Wow, c'est rare pour les cuisses, hein? J'ai vu le saut que je l'ai fait. Ouais, j'ai vu le saut. Il y a trop de <rire> neige ici. Il y a beaucoup de neige, hein? En direction de la Solire. C'est ça comment c'est imposant, ça. Ils descendent comme des fous. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez descendre ça? On est là! J'ai aucune idée des formes devant moi. La pente, la curve. Bon, en fait, je pensais que c'était une affaire de fou, puis ça a l'air de l'être, mais en fait, c'est là qu'on s'en va. C'est le combe, de la solire, c'est vraiment le top. Il y a un peu de boss. Coudon! Go! Hey, c'est chouette, c'est chouette. C'est où, Je, viens? Hey, wow! je suis dans un couloir. Ah, le fou! Et ça, on peut aller faible. Un petit peu serré. Hey, hey, c'est demain fou ça. C'est impressionnant. Ouais. Quand il y a de la neige comme ça, c'est moins. Euh, c'est beaucoup moins inquiétant. Hein. Tu peux pas tomber à perte de vue, tu sais. T'as fait un hors-pied <rire> du fil, t'as fait le bas du couloir. C'est vraiment hot, Paul. You! <rire> yeah! C'est le Saint-Alex qui est de la poudreuse. Ben oui. Ok, il y a comme deux Corniches de chaque côté, ça fait très rassurant. Ouais. C'est-tu ici? Oui. Ça, c'est les Belges? Oui, approchez-vous un peu pour Ok, attention. Ça, c'est les Belges. C'est bon comme temps. pas mal incliné. Il y a des roches. vas en premier. Ensuite, vélo. l'eau. Viens, Alex. y aller. Vas-y en premier. Je fais yeah. de... juste passer à gauche. Laisse-moi aller. Il n'y a, a pas de trace. Ça va être doux. <rire> Regardez bien comment on descend! Si je déroule, vous venez me chercher? Salut John! Ok qui okay. est? Laisse-moi aller! Ouh! j'y vais! Attends, on va y aller un à la fois! Aïe aïe! Waouh! Le, Le couloir des Belges! Tais-toi, Laurent! Personne n'a peur ici, voyons donc! Hop! Yep. Je suis capable, je suis capable! C'est le mec qui m'a! Qui m'inquiète! C'est bon toi! T'as sur la roche là! Ils ont plus de neige! Ouais. C'est pas mal intense ça hein! Ah ben Julien il est là! Ouais. <rire> C'est vraiment bon! T'as fait ça toi! Je regarde, plus loin! Je regarde, le deuxième américain! Mince, mince, mince, mince, mince! T'es taille là? Moi j'ai fait le plus gros des deux. Ok. L'autre, il est vraiment, vraiment dur. On y va, on sont là. Pas à moi. Ouais. Tu sais, quand je te disais, 20 d'Amers de large, là. Regarde ça. Pire, est-ce qu'on aime ça? Ouais. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. <rire> ça, c'est la place que Mélodie était tombée. Ça ferait pas mis un bassin incroyablement gigantesque. Hey, on voit même pas la démarcation, là. Ben une curiosité ici. On se fait tirer par une corde, mais on tire la corde nous-mêmes. On tire la corde. Eh oui Polo toi je te descends. Go, go. Merci. No Thank you. Non, oh, la nuit on s'en va vers Méribelle pour le restaurant ah, Allô? Salut! Attends, Salut! Oui, On arrive à pied, au milieu des pistes, oui, ça. On mangeait au Télébar oui. T'es arrivé toi Salut! Comment t'as une expérience du ski dans les Alpes? Ben là c'est super! Hey, le soleil qui se pointe à l'horizon! Ici les terrasses, mais nous on va entrer. Y'a plus rien dedans! Comme dans Belle et Sébastien. T'aimes-tu ça? Hey, le soleil sort aujourd'hui! Okay. Euh, on se lève ce matin et on part. On est jeudi. Ça va être notre euh, avant-dernière journée de droit. ski. La neige cet après-midi massivement. Ce matin, c'est très beau. Elle est passer, il est tombé à un autre 10-15 cm, suivi d'un 10-15 cm hier, hier matin aussi. Donc, on commence à avoir une belle, euh, un beau manteau neigeux. Point de montée cerise. On est la première cabine ce matin. Toute la poudreuse pêche va être juste pour nous. Donc on est au sommet du couloir du téléphérique On est à la Solire On est avec Laurent et Mélanie Puis, on a la petite famille qui s'en vient Qui sont là, qui vont, qui vont nous attendre Puis, on voit ici le sommet On est juste là Il a pas de croix. Oh non Ça va? qu'est ce que t'as fait là? tu penses que ça va donner un dessert ça? un dessert! il est déjà mon billet pour le dessert oh. vraiment bon moi aussi j'aimerais savoir la forme que vous avez dit pas